Hey yo tout le monde c'est Rydil, on se retrouve pour une vidéo dédiée à la sandbox de Halo Infinite Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été montrées à cette 3 Puis le lendemain dans le vidoc que 3.43 a publié sur la chaîne Halo officielle Mais on va se focus dans cette vidéo sur la sandbox Donc je vais commencer à dire de quoi on ne va pas parler pour qu'on évite de me faire la remarque Donc on ne va pas parler de la personnalisation du Battle Pass ou encore de la Spartan Academy Qui est un tout nouveau truc qui fait son apparition dans Halo Infinite alors qu'est-ce qu'on entend par sandbox Eh bien c'est en quelque sorte tout ce qui a trait au gameplay et qui va impacter le gameplay. Voilà, alors on va parler d'abord des mécaniques de jeu, hein, celles qu'on va retrouver des précédents opus mais aussi les nouvelles. On va s'attarder sur les modules puisqu'il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a pas mal d'informations diverses relatives à la l'HUD, on va parler vite fait... Des médailles, des points, des modes de jeu, euh, voilà, ce genre de choses. Et puis ensuite on va, euh, on va parler des véhicules de manière assez exhaustive, ce qu'on a pu voir, ainsi que des armes. Alors commençons par les mécaniques de jeu, nous avions pu en apercevoir une bonne partie au XGS 2020, à savoir le sprint, la glissade, l'escalade, les modules qui font leur grand retour, ainsi que le lancement de bobine qui était une nouvelle abilities. Cependant, euh, il y a quelque chose que nous n'avions pas vu l'an dernier et qui est pourtant bien présent, c'est le Smart Scope de Halo 5, vous savez c'est ce qui vous permet d'avoir un espèce de petit zoom avec n'importe quelle arme quand vous visez avec. Nous n'avons pas vu de dash, pas de ground pound, pas de charge spartan ou encore de dual wielding. Alors il en est de même pour les assassinats que nous n'avons pas vu. Ceci dit, je ne mettrai pas ma main à couper qu'il soit présent, mais simplement pas montré, contrairement aux abilities précédentes que j'ai nommées. Alors passons aux modules à présent, je pense qu'ils vont occuper une place très importante dans le multijoueur d'Halo Infinite et même s'ils ont un fonctionnement qui est identique à celui d'Halo 3, je pense que dans les usages ils vont être utilisés dans des situations assez différentes. Alors le premier module dont on peut parler c'est bien entendu le grappin qui pour rappel ne sera pas présent au spawn, en multijoueur il faudra le ramasser comme n'importe quel autre module. Donc le grappin vous permet d'agripper des armes, des ennemis pour aller vers eux ou encore un plafond ou un mur pour s'en approcher plus rapidement. Il semblerait qu'on puisse l'utiliser plusieurs fois alors il faudrait voir si on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut jusqu'à ce qu'on meure et qu'on le drop, ou alors s'il y a un nombre d'usages limité avant qu'on le lâche. En tout cas c'est difficile à dire étant donné que le moment où on le voit utiliser plusieurs fois le grappin, c'est un moment où il y a beaucoup de montage et de mise en scène et qu'on n'a pas de HUD. On peut enchaîner sur le drop wall à présent, qui est aussi un module qu'on a vu l'an dernier au XGS et qui a pas mal évolué visuellement. Euh, donc le principe il est simple, quand vous êtes derrière le bouclier, vous pouvez tirer à travers et le bouclier vous protège. Alors visiblement 3 balles de BR suffisent à casser des cellules du bouclier, et à ce moment-là, ben, le bouclier ne vous protège plus du tout. Alors un nouveau module qui n'est pas vraiment nouveau, finalement, c'est les power Up d'armure. Donc là, nous avons pu voir le bouclier en action, mais aussi le camouflage, même si on ne le voit pas fonctionner. Et bien maintenant, ces power Up d'armure sont devenus des modules. C'est-à-dire que quand vous ramassez le power-up, eh bien, vous pouvez l'activer quand vous voulez. Cependant, si vous ne l'avez pas utilisé et que vous mourrez, eh bien, il tombe par terre et quelqu'un d'autre peut le ramasser. Alors on va pouvoir attaquer les nouveaux modules, et bien d'abord il y a le Thread Sensor, qui est un espèce d'objet que l'on peut lancer, c'est un espèce de projectile j'ai l'impression, et ça, ça va révéler les ennemis à proximité, un petit peu comme une vision promethéenne. Alors à ceci près que la vision promethéenne fonctionnait uniquement pour vous, là à mon avis, le Thread Sensor fonctionne pour le reste de l'équipe, même si ce n'est pas confirmé. Il y a aussi le répulsor, qui est un bouclier qui permet de renvoyer les projectiles, alors ça a l'air de s'utiliser comme un skill shot, c'est à dire qu'il faut l'utiliser pile au moment de l'impact pour qu'il fonctionne puisque son usage a l'air d'être extrêmement rapide. Dans la démo on voit qu'une surcharge de pistolet à plasma est renvoyée à celui qui l'a tiré, mais ça devrait fonctionner avec des roquettes ou des grenades, ce genre de choses je pense. Enfin, on voit très rapidement dans le Vidoc qui a été publié euh, un module qui a l'air de donner une espèce d'impulsion au sol, ce qui permet aux joueurs de faire un saut euh, très très haut. Et d'ailleurs, après, il tue euh, plein de gens avec un marteau anti-gravité. Euh, mais ça semble être un module, donc euh, on verra bien. 343 n'en a pas parlé, donc euh, on verra de quoi il s'agit c'est effectivement un module ou non. Alors on en a terminé avec les modules, on va passer avec les diverses informations qu'on a Je j'ai pas trouvé de meilleur titre pour nommer cette catégorie puisque c'est beaucoup d'informations vrac, importantes pour la sandbox mais difficiles à classer. Bon voilà une grosse information de ce multijoueur c'est qu'il n'y a plus de couleur d'équipe, fini le red versus blue on garde nos couleurs de Spartan mais il y aura des contours rouges pour les ennemis et bleus pour les alliés. Alors à mettre entre parenthèses, c'est que ces couleurs seront personnalisables, notamment pour l'accessibilité du jeu aux personnes handicapées. On voit aussi à un moment la HUD apparaître, alors c'est sans doute du work in progress, ce n'est sans doute pas la HUD définitive. On voit aussi qu'il y a une barre de vie, mais elle n'apparaît que quand le bouclier est entamé, et elle a l'air de fonctionner comme sur Halo 5. Alors cependant, nous n'avons pas vu de médaille, alors ça veut sans doute dire qu'ils ne les ont pas terminées, donc ils ne les ont pas montrées, un lot sans médaille ça serait très bizarre et vu qu'on ne voit la HUD que très rapidement, je me demande même si ce pas une erreur qu'il est laissé, à mon avis il n'y a pas trop de soucis à se faire. Une autre nouveauté c'est qu'en plus de la voix off traditionnelle qui fait son retour, hein, on embarque une IA qui s'appelle l'UMU et qui donnera des informations sur la partie. Alors je dois dire que je n'ai pas très bien compris quelle est la nuance entre la voix off traditionnelle et cette IA. Pour moi ce n'est pas très clair sur la répartition des phrases, ça devrait venir, mais bon je trouve que c'est pas très clair. Une chose est sûre c'est que cette IA sera personnalisable. Alors il y a une chose qui fait son retour, c'est l'apparition des armes en mode largage, un petit peu comme sur Halo 4. Enfin en tout cas, au moins les Power weapons devraient apparaître comme ça, on ne sait pas s'il y aura un curseur sur la carte ou quoi, mais elles apparaissent comme ça, ça fait toujours un petit peu plus de mise en scène. Pour continuer sur la mise en scène, il y a aussi l'apparition des véhicules qui évoluent. On a vu des Pélicans euh, dropper par exemple euh, un Banshee sur la carte. C'est un autre exemple de mise en scène d'apparition de véhicules. Là aussi, c'est peut-être que les véhicules les plus importants qui apparaîtront comme ça. Mais voilà. Une autre chose qui fait son retour de Halo 4, c'est la méthode de comptage des points. On a vu sur la démo que un kill, ça a apporté 100 points une assistance 50 ou ramener un drapeau 300 points. Alors c'est des valeurs qui peuvent bien entendu évoluer dans le temps, mais visiblement la méthode de comptage à la Halo 4 avec des points plutôt que 1 kill égal 1 semble revenir. On a aperçu plusieurs modes de jeu, que des modes de jeu classiques que l'on connaît, nous avons aperçu de l'assassin du CTF, du crâne et un mode avec des zones. Pour continuer sur les choses que l'on connaît, on nous annonce que le BTB fait son grand retour et deviendra l'un des modes phares de Halo Infinite. Il fera son retour, oui, mais pas en 8 versus 8, mais en 12 versus 12. D'ailleurs, dans les games que nous avons vus pendant la démo, la majorité se basait en BTB sur de nouvelles cartes qui viennent d'être nommées pendant que je fais cette vidéo, un cannon fodder vient de sortir et on a les noms de ces cartes. Alors la première carte c'est Recharge qui je pense une carte de Slayer plus que de Btb qui prend place dans une station hydroélectrique. Il y a ensuite Live Fire qui prend place dans l'académie des sciences militaires du sergent Avery Johnson et je dois dire que j'adore le clin d'œil qui est fait. On enchaîne avec Bazar qui est une carte qui semble plus petite et qui a fait réagir pour deux choses. Déjà ça ressemble énormément à une carte de Counter Strike c'est vrai. Mais elle fait aussi furieusement penser aux missions banlieue et métropole d'halo 2 et c'est normal puisqu'elle se passe dans la proche banlieue de Voy. On va ensuite avoir Fragmentation qui est là une carte de BtB c'est certain qui prend place sur l'installation 07 sans plus de précision et enfin on a Bemot qui semble elle aussi être une carte de BtB euh, qui semble elle aussi prendre place sur l'installation 07 même si là ce n'est pas précisé et qui a un environnement désertique. Alors voilà je pense qu'on a fait le tour des principales informations Maintenant on va pouvoir passer à la liste des véhicules et des armes Alors on va commencer par les véhicules de l'UNSC Donc on a bien entendu le Warthog mitrailleuse classique On peut apercevoir dans les menus un Warthog passager même si on ne le voit pas en jeu Le Warthog lance-roquette qui revient on peut apercevoir le Razorback que l'on avait déjà vu en concept art, et on apprend que l'on peut accrocher à l'arrière de ce véhicule une arme, euh, potentiellement un objectif, peut-être un drapeau, euh, sans doute des bobines aussi, et on peut montrer à quatre joueurs dedans. On aperçoit un char que l'on n'avait toujours pas vu, les wasps en action, mais aussi une gungouze, ainsi que la mangouste classique. Concernant les parias, on peut apercevoir un banshee, un ghost, un chopper, mais aussi une apparition que l'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant. Et euh, petit fun fact, hein, la tourelle de l'artilleur a un bouclier qui se déploie quand on monte dedans, mais sinon le bouclier n'est pas déployé. Voilà. Alors il y a une nouvelle mécanique de jeu pour les véhicules, ce sont les dégâts localisés. En fonction de là où vous allez tirer sur le véhicule, vous allez plus ou moins l'endommager, ce qui peut impacter son gameplay. Allez on enchaîne avec les armes de l'UNSC, donc on a bien entendu le fusil d'assaut que l'on connaît bien qui ressemble beaucoup à celui de Halo Reach, ce n'est pas le même numéro de série mais il lui ressemble beaucoup. Nous avons bien entendu le BR qui est de retour, alors petit mot sur son viseur, puisqu'on voit la démo de l'E3, viseur différent du Vidoc qui est sorti le lendemain, eh Bien, son viseur n'est tout simplement pas fixé, ce qui vous donne encore une idée du niveau d'évolution que peut subir le multijoueur. On peut apercevoir le MK-50 Sidekick qui a évolué visuellement par rapport au XGS de l'an dernier, qui a une grosse cadence de tir. Alors moi au niveau de l'utilisation, je pense qu'il va beaucoup ressembler au pistolet d'Allo 4. Donc on a le Bulldog aussi qui est le remplaçant du fusil à pompe et qui a une cadence de tir absolument ignoble, bon dieu. On a pu voir le VK-87 Commando hein, qui promet sérieusement, qui ressemble beaucoup à un DMR en mode automatique. Nous avons pu voir le spunker, le sniper ou encore la tourelle fixe. Et on passe aux armes paria et là il va y avoir plus de nouveautés. Bon, on retrouve déjà le classique pistolet à plasma, le classique needler ainsi que l'épée énergie. On retrouve aussi le marteau qui a l'air beaucoup plus puissant qu'avant mais aussi plus lent. On peut apercevoir la pulse carabine que l'on a déjà vu l'an dernier qui semble avoir un léger aim sur ses tirs. On réaperçoit le ravager. On voit aussi pour la première fois le Skiware qui est une espèce de lance harpon brut là qui a l'air absolument terrible aussi. Dès qu'on tire sur un véhicule il s'envole littéralement, je sens que celui-là il va être assez marrant. On aperçoit aussi pour la première fois le Disruptor même si on ne le voit pas fonctionner. Enfin il y a une toute nouvelle arme que l'on voit qui tire des projectiles multiples et qui a l'air d'avoir deux modes de tir. Un mode de tir vertical et horizontal les tirs ont l'air de faire des ricochets un petit peu partout, et quand on tue quelqu'un, il se désintègre complètement, voilà. Et là, je pense qu'on a fait le tour de la sandbox du jeu, je me répète, mais il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé encore, ça ne va pas tarder à arriver en vidéo, mais bon, ça prend du temps, et on est occupé, voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur euh, la sandbox de Halo Infinite, il y a énormément de nouveautés, moi, personnellement, ça me hype beaucoup, en tout cas. J'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et bien entendu, viva l'eau